À, de, à des, plusieurs instances gouvernementales pour l'écologie, notamment euh, sous euh, le gouvernement Jospin entre 1997 et, et 2002. Il a été euh, élu euh, à plusieurs reprises dans divers, dans divers euh, lieux pour les, pour, pour les Verts euh, et euh, notamment comme euh, euh, député européen. Et il est aussi toujours conseiller municipal de sa ville de résidence, sa ville juive, si je ne me trompe pas. Il a écrit plusieurs ouvrages. Euh, face à la crise d'urgence écologiste en 2009, il a écrit un roman en 2011, Les fantômes de l'Internet, et en 2012, Green Deal, la crise du libéral productivisme et la réponse écologiste, euh, merci Alain d'être aujourd'hui encore parmi nous. Il a écrit aussi, bien sûr, pour pas que je l'oublie, celui-là bien hein, sûr un chapitre dans le livre euh, La réception de l'encyclique. L'audait aussi dans les dans la militance écologiste. D'ailleurs, il était même ici euh, pour faire la conférence portant sur ce sujet. Donc vous voyez, c'est la deuxième fois qu'il euh, fréquente la Cato et la cherche en baster euh, Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Euh, Alain, je vous donne la parole maintenant pour euh, pour, euh, 30 minutes pour votre réaction. Bien, euh, merci Fabien. Alors là, autant euh, j'avais compris pourquoi j'étais invité à la précédente euh, conférence. Les écologistes recevaient l'encyclique de Nantes aussi. J'avais dit notre enthousiasme. Hein, et je parlais en tant qu'athée. Hein, je parlais au nom des athées de l'écologie politique. Euh, Là, j'ai eu beaucoup plus de mal quand j'ai lu le bouquin, mais enfin c'est de la théologie, qu'est-ce que j'ai qu que la tête de service, j'ai à dire là-dessus. Alors, euh, qu'est-ce que je peux pour euh, vous Et qu'est-ce que vous pouvez par moi dans un livre de théologie d'histoire de la théologie. Alors, bon, je ne suis pas complètement dénuné non plus. Hein. Comme tous les. La grande majorité des enfants nés dans les années 40, j'ai été au catéchisme, comme. Euh... Ceux qui l'étaient encore dans leur adolescence, euh, j'ai été littéralement scotché par le Concile de Vatican II. Euh, J'attendais avec impatience la publication de chaque numéro de la revue Concilium. Je lisais le break, le Bac, euh, etc. etc. Euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de catholiques, euh, j'ai pris l'encyclique euh, Humanévité comme une véritable gifle y compris notamment la phrase sur laquelle je reviendrai un acte sexuel rendu volontairement infécond ne peut pas être justifié par une vie conjugale féconde et j'en ai été fichu de ma soirée j'ai quitté l'église et comme j'étais justement très catholique j'avais eu le bouquin de l'ex en quittant l'église je suis devenu athée et, mais euh, il se trouve que ma compagne, pendant 35 ans, a été la chemise ouvrière du droit du, qui s'appelle Le Monde de la Bible, et aux éditions la... donc tous les mois, elle s'était replongée dans cette histoire. Et, euh, et alors plus récemment, l'an dernier, j'ai écrit un livre sur, à partir d'un poème de Malarmé, euh, qui s'appelle « Ressusciter quand même ». Sur le matérialisme orphique de Stéphane de la quand même. C'est-à-dire, j'ai réfléchi sur comment un athée, c'est pas un athée, un athée militant, pense euh, à la spiritualité athée. Quoi. Et euh, il le représente comme une espèce, dans tous ses poèmes, enfin, il parle de ses poèmes, comme une espèce de vaste parabole qui descend d'une vision de la splendeur du monde qui passe par un point bas, le constat de, de la limite, de la mortalité du monde, c'est hein, euh, dire par le soleil couchant ou, ou l'automne, et avec une remontée euh, qui est réalisée, puisque il a été, non pas par Dieu, mais par l'art. Or, ce modèle de la parabole est tout à fait typique de toutes les religions antiques, euh, telles que l'enphysme, qu'Hetzalcoatl, euh, et le christianisme évidemment. Et euh, il appelle lui-même à explorer... Euh, euh, notre rapport au monde comme une archéologie religieuse une archéologie c'est-à-dire des couches successives et donc j'ai regardé comment cet athée pensait son athéisme dans une langue maternelle qui est le catholicisme qui est le catholicisme il a été élevé comme un catholique c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un catholique zombie hein, euh, c'est-à-dire des gens qui ont été élevés dans une langue maternelle parce qu était catholique et qui se retrouvent étant athées à penser euh, le reste de leur, euh, de leur euh, vie euh, adulte euh, dans un engagement euh, euh, athée, mais où il y a une demande de spiritualité que l'on pense spontanément dans les catégories du catholicisme. D'où l'enthousiasme. Hein, euh, L'enthousiasme avec lequel j'ai accueilli aussi, non seulement parce que c'était bon, bah, l'arrivée de la cavalerie, hein, d'une certaine façon, on était vraiment euh, ceux qui se battaient depuis 40 ans euh, contre la, la, la crise écologique qui se développait, qui se développait, qui se développait, on a, les générations à venir, les générations à venir, la génération qui allait en prendre plein la figure, était là, et au dernier moment arrive le pap, et là, là Odan aussi, l'écologie, bon sens, c'est important. Euh, ouf mais ce n'était pas que ça, c'était euh, aussi euh, l'apport d'un euh, matériau spirituel. Comment est-ce que euh, le pape euh, pensait quelque chose qu'on n'arrivait pas bien à penser, nous, euh, écologistes euh, athées ou Quand je dis, je peux faire agnostiques Je préfère des agnostique, parce qu'il y a beaucoup de cathos, hein, dans les verts, c'est à 95% des cathos des cathos euh, zombies. Hein. <rire> Donc, euh, comment est-ce que la réponse à la question du sens était traitée par le pape dans l'écologie Il y a des, des réponses intéressantes, qu'en décodant à partir de sa langue, euh, pour ceux qui connaissaient le, le, le décodage entre la langue maternelle catholique et la langue euh, et des agnostiques. Euh, c'était extrêmement intéressant, c'était extrêmement intéressant. Donc euh, dans votre livre, donc, je ne vais pas insister trop sur euh, les chapitres de la fin qui apparemment sont les plus euh, liés à la militance écologique euh, quotidienne. Hein, euh, le chapitre sur les animaux, euh, euh, en plus on est maintenant, c'est euh, déjà presque trop tard, hein, on est maintenant dans la révolution végétale. Hein, on est en train de trouver que les plantes ont l'intelligence, les plantes ont une sensibilité, etc. etc. Donc, euh, les végétariens, je ne sais pas ce qu'il va leur rester, les <rire> <rire> si oui. euh, J'ai trouvé En plus, ce chapitre est merveilleux, parce que euh, dans les réponses à Lynn White, là, on disait, les catholiques disaient, oh, ben, c'est pas notre faute, c'est des cartes. Non, c'est pas des cartes, c'est Malbranche et malbranche dans, une, dans un objectif religieux. Religieux-théologique, séparer l'humanité et reste sur la création, et dans un objectif pastoral, combattre le sensualisme des libertins. Donc c'est bien l'Église qui a voulu cette séparation, hein, et, et, et réduire l'animal à l'animal machine. De même, je ne vais pas discuter de théière alors... Teillard a été évidemment pour ma jeunesse, dans ma jeunesse, le, le seul par excellence, euh, mais euh, dans ma jeunesse catholique. Euh, mais euh, il faudrait comparer Teyard à Gaïa. Ce serait absolument passionnant. Euh, je ne suis pas spécialiste de Gaïa, le euh, plan partant ici. Vraiment, je suis partant pour ce genre de choses. Euh, même chose pour comparer à. Gaïa, l'hypothèse Gaïa, le stop. Euh, de même, euh, l'article d'Isabelle Briollet est, est excellent. Hein, surtout, j'avais complètement raté Laborem Laborer euh, cet épisode ultime où on voit quelqu'un des pays de l'Est arriver à partager encore euh, ce que justement l'écologie va reprocher au marxisme, hein, c'est-à-dire euh, un certain culte de la technique comme réalisation du travail. Hein, euh, alors que pratiquement plus personne n'est sur cette position-là, dans le monde laïque. C'est extrêmement intéressant de voir comment l'Église catholique, qui suit exactement la même trajectoire que nous, hein, on est passé du rouge au vert à peu près quand l'Église catholique passait de Popular Europe Progression à, euh, à aussi mais il y a toujours un petit décalage de, de quelques années euh, qui prend dans le cadre de la domaine exercice, euh, c'est bizarrerie du genre d'un homme des, des pays de l'Est, euh, mais c'est vraiment passionnant. Et effectivement, et comme en plus, comme il le dit, il s'appelle euh, c'est un peu le point de là où ça commence à devenir euh, hésitant dans la, la dossier. Si vraiment la technique a rendu le monde unidimensionnel, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et euh, l'article montre bien que. Donc, sur les prédécesseurs immédiats de, du, de, de François, il y a une position équilibrée ni niste, en quelque sorte, euh, ni trop de technique, ni pas assez. Alors, on ne peut pas condamner la technique, etc. Euh, et, mais et en tout cas, on, mais on condamne quand même les hippies. Hein, euh, là, bah, il reste plus que Saint-François. C'est-à-dire hippie. Euh, zaniste. Mais c'est pas dit. À un certain moment, la réflexion de Lauraudac aussi s'arrête et elle s'arrête sur tout le monde. Hein. Mais c'est extrêmement intéressant qu'il approche si près de là. Alors, qu'est-ce qui m'a plu hein, dans le dossier de... qui va être exploré dans ce livre ben, Ce qu'on a appelé tout à l'heure le... Le... le panthéisme, hein, c'est-à-dire le fait qu'il euh... manquait quelque chose dans le panthéisme. Pour le panthéisme. Nous n'avons absolument pas besoin d'un Dieu créateur. Le, le, le cosmos peut se créer tout seul, et si Dieu n'est que le, le premier moteur, ça ne sert à rien. C'est un détour de production inutile. En revanche, ce que le christianisme apporte, c'est que la dynamique du monde est fondée sur l'amour. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est ce qui permet, modulo, la traduction de la langue maternelle en langue atypique, c'est <coughs> ce qui permet de donner un sens à l'engagement écologique en développant, en dépassant l'opposition nature-culture, corps-esprit et surtout immanence-transcendance. C'est vraiment là le cœur de l'ère de pour ce que j'ai appelé une encyclique pour les agnostiques. Une encyclique qui apporte vraiment quelque chose à l'écologie politique. Euh, bon, cela dit, hein, euh, je pense que <rire> ça peut être invité parce que dans cette lecture de euh, de l'un j'avais trop insisté, Gagnon, dans vos article, euh, pour dire c'est une rupture par rapport euh, à, la traduction à, enfin, à la lecture traditionnelle du catholicisme, la réception, les dire, traditionnelle du christianisme. Et on était à les dîner à la fin, dit on une vision complètement déformée de ce qu'est le christianisme. C'est pas ma faute, c'est comme ça qu'on l'a appris. Hein Donc, euh, si, si, si, si, je, je crois que je suis un peu plus je décès, enfin, C'est quand même uh, un monde dans lequel il uh, y a eu la chute, et puis on est devenu. Uh, on est arrivé dans un, une vallée de larmes, un monde debout purité de la nous nous-mêmes, et puis le Christ est arrivé, et euh, moyennant une abominable séance de torture, il nous a mort et il est ressuscité et il nous a sauvé de ce monde de nous. Enfin, C'est comme ça que globalement, la totalité de l'art catholique français voit le catholicisme quand même. Je bien la totalité, que ce soit dans les églises, vous regardez les images, vous regardez la sculpture, vous regardez, vous lisez Racine, vous lisez Boriac, vous lisez. Euh, euh, je trouve, euh, Claudel, euh, vous lisez Terminos ou le soleil de Satan. Enfin, quand on est là, euh, on est dans le monde de Satan, et puis. Voilà. Euh, donc, euh, c'est quand même une rupture. Hein. Et euh, je veux le détailler en disant bon, la phrase qui m'avait bouleversé elle, dans les deux ou trois premières pages, je vais vous aussi c'est Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir créé l'homme. Euh, enfin, il suit du monde, il passe son temps à. D'abord il le chasse du paradis, ensuite euh, il noie toute l'humanité, ensuite il brûle tout ce homme et mort, ensuite, enfin bon, ça continue, euh, tu seras pas mon peuple, t'es plus ma fille, cher Higène plus ma fille, enfin bon, euh, nous avons joué de la flûte et tu n'as pas voulu danser, enfin, ça continue même dans le Nouveau Testament. Donc enfin, C'est une immense scène de ménage entre le monde et Dieu, et il trouve le moyen de dire, Dieu n'a jamais regretté d'avoir créé l'homme, Bon Dieu, il n'y a pas eu la Bible. <rire> euh, c est, c est, c est... Bon. Donc, c'était quand même, c'est toujours un petit bon. Premièrement, deuxièmement, euh... le rôle de Saint-François, quand même. Parce que dans cette immense, en, sous ces églises qu'on faisait parcourir dans l'enfance, euh, absolument euh, surchargées de, de, de scènes de torture, il y avait toujours une petite chapelle où on voyait un gars en train de distribuer des. De causer avec les oiseaux, là. ça hein euh... bon, enfin, c'était une petite chapelle, hein bien dire. C'est en lisant le bouquin de Georges Duby, Marxiste, hein, que je découvre que euh, Saint François représente la plus grande aventure du christianisme mise à part euh, l'aventure du Christ lui-même. Ben, il faut un Marxiste pour nous dire ça dans les années 60. Hein. Et euh, donc euh, on ne peut pas. Vous savez que les François etc. Mais justement, le livre explique bien que c'est une un franciscanisme en tant que pensée est une redécouverte récente écrite de Chamblant. C'est pas moi qui le dis. Et, euh, mais surtout, euh, c'est pour ça que les chapitres qui n'ont pas intéressé euh, dit, tout à l'heure, euh, les chapitres centraux euh, disons sur euh, la création et l'incarnation, pour moi qui suis athée étaient les plus en les plus pour moi qui suis la clé. Est pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde et pourquoi a-t-il eu besoin de s'incarner Et euh, ce qui m'a frappé en lisant Laodin Poucci, ce qui m'a frappé en lisant Laodin c'est euh, premièrement euh, la disparition du péché originel en tant que péché originel. Il y a un péché continué, il y a une définition du péché, de ce que sont les péchés il n'y a plus péché originel dans la aussi, et symétriquement, le Christ ne vient pas sur Terre pour aller mourir sur le droit dans la date aussi. Il y a l'incarnation, il n'y a pas la rédemption. C'est normal, puisqu'il n'y a plus de péché originel. Et euh, j'en concluais, ça fait rire beaucoup de curés qui m'ont lu, euh, en somme, le Christ est venu sur Terre pour annoncer l'avènement de Saint-François d'Assise. <rire> et, euh, et alors, <rire> Fabien le je, dit J'exagère je, un peu, mais non, euh, c'est marqué dans le livre. Hein, euh, finalement, cette tradition-là a été recouverte, redécouverte par Théard, euh, Bastère et euh, il y a des euh, Je ne connaissais pas donc. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui a été recouvert. Et là, je découvre avec émerveillement, alors là, je, euh, donc je suis convaincu, voilà, d'accord, j'avais tort, mais je n'avais pas complètement tort, parce effectivement, vous me dites que c'était complètement recouvert. Hein. Euh, à côté d'une... Euh, du dualisme, du dualisme, hérité de la gnose, hérité en fait de, du judéo-masaïsme, hein, vous avez eu euh, Des corps de Saint-Augustin, euh, qui joue le rôle, euh, la, la vision euh, dualiste hein, pour ce livre, euh, il y avait une autre filière tenue par euh, Irénée, Maxime, euh, Saint-François et Eden Scott. Ah, fantastique les gens qui, dès Saint-Irénée, pas les qui Saint-Irénée, hein, quand même, il a connu quelqu'un qui a connu Saint-Jean, donc euh, il arrive tout à fait au début. Et euh, ça continue, il y a donc une filière qui va jusqu'à euh, François, euh, le actuel, euh, en passant par Saint-François d'Assise, et évidemment. C'est-à-dire que, même si Adam n'avait pas péché, eh bien, le Christ serait quand même incarné. Alors, ça, c'est une révolution, excusez-moi, enfin. c'est pas ce qu'on avait appris au C'est pas ce qu'on avait appris au Et évidemment, alors, quand on fait la traduction du langage maternel catholique au langage de l'engagement catholique, de l'engagement écologiste, agnostique ou athée, bah évidemment, d'abord c'est la redécouverte du principe espérance, hein, c'est la justification de la phrase initiale de date aussi, euh, Dieu n'a jamais regretté d'avoir l'homme. Hein, puisque dès le début il pensait que, que l'homme pêche ou pas. De toute façon, le Christ s'incarnerait pour la recollection finale de la création au sein du Créateur. Et puis, c'est aussi la relativisation de l'échec. C'est la relativisation de l'échec, c'est-à-dire que dans cette parabole de Malarmé mais qui est celle fondale, fondamentale de, de, de, de toutes les religions néolithiques, hein, du grain tombé en terre pour renaître, <coughs> Euh, le, le point bas n'est pas le point du mal absolu, comme euh, dans la Gnose, ou comme euh, dans la pensée mazéenne, qui a modelé euh, le judaïsme euh, après Babylone, hein. euh, entre enfin, Babylone et Christ, non, enfin, même après, largement. Donc euh, c'est une ondulation, une ondulation qui ne pouvait pas remettre en question. De, dès le début, euh, la sanctification finale de la création. Ondulation, dont je dirais amour, euh, justement, c'est peut-être une, une des limites du livre. En tout cas, le fait de ne plus considérer la matière, le monde créé comme le monde du mal, est une véritable révolution qui nous permet un travail conjoint entre écologistes ratés. Euh, et euh, écologiste euh, d'origine chrétienne. Et donc je suis convaincu, effectivement, maintenant, qu'il y avait tous les éléments dans la tradition euh, pour euh, créer euh, une écologie euh, catholique. Et ils sont rue chrétienne. Je dis catholique parce que je suis français. <rire> euh, alors, euh, c'est sûr que dans cette traduction, bah, on retrouve bah, l'idéal du développement soutenable tel que l'humanité représentée par son corps laïque, c'est-à-dire l'eau est nulle, là, il est fini. Le développement soutenable, c'est l'état d'équilibre, euh, d'harmonie entre euh, l'individu, la société et euh, euh, son environnement tel que euh, on satisfait aux besoins de tous. À commencer par ce début des minutes, N'oubliez jamais que c'est dans la définition une sans compromettre les besoins des générations futures. Bon, on n'est pas très loin de Saint-Ide-de-Garde de -Garde très bien. Enfin, on aurait aimé que l'Église nous transmette saint de garde euh, au lieu de. Euh, parce que nous avons euh, Personnellement, j'ai découvert Saint-Ide-de-Garde par Harmonia, c'est bon titre, hein, par le, le CD d'Armonia bon <rire> est C'est ce que vous voyez que pas par l'Église. Donc, euh, alors, quand même, vous abordez les critiques. Alors j'en ferai trois. Alors c'est pas un bouquin qui parle d'écologie. Ce livre, c'est pour ça que j'ai insisté sur la, sur la couverture, hein. c'est pas penser l'écologie dans la tradition catholique, c'est penser la nature dans la tradition catholique. Et c'est un même problème. Hein. Il est souligné à propos de Théard de Chardin. Théard de Chardin pense une cosmologie chrétienne, mais elle est dit, dans l'article voilà. euh, que l'écologie, ce pas ça, ce serait quel est le rapport entre ça et l'individu, entre cette nature et l'individu ou, ou la société. Et ça c'est absent. On nous dit bien dans le chapitre 1, et c'est magnifiquement fait, que euh, l'on a aussi descendu de formation comme euh, le vert descend du rouge, hein, euh, euh, aujourd'hui descend du rouge 68 heures, mais il n'y a pas, alors on s'attendrait donc, à voir euh, quelle est la tradition patristique, euh, médiévale, renaissance, baroque euh, et moderne euh, de la théologie, du social. Les pauvres. Alors, ce n'est pas euh, bizarre, parce que ça fait un autre va en faire. <rires> hein je suis sûr que ça existe. Hein. Euh, Révan de Veron n'est pas apparu. En euh, plus, que la date aussi n'est pas tombée du ciel, hein. c'est pas l'expression. Hein euh, de même, Révan de Veron n'est pas tombée du ciel. Il y a sûrement eu des gens avant, euh, alors la cité des chrétiens, euh, les chrétiens sociaux comme la menée, hein. euh, mais euh, euh, je suis sûr que vous trouvez, euh, ben, c'est dit dans... Le chapitre sur Saint-François d'Assise, d'ailleurs, hein, la, la, la pauvreté, la, la réhabilitation de la pauvreté et, la, et du travail, vous trouverez Saint-François, je suis sûr qu'en remontant euh, à Saint-Girôme, euh, vous trouverez quelque trouve chose très intéressante euh, sur le sujet. Enfin, J'en sais rien, j'ai lu saint je ne je... Deuxième problème. Alors qu'est-ce qu'on perd à s'inscrire dans une filiation Irénée euh, Irénée, Maxime, Saint-François, Dunscott, qu'est-ce qu'on perd à lâcher, lâcher hein, euh, Saint-Augustin, y compris pour un écologiste hein. ben, Tout simplement que nous euh, disons la gnose. Nous ne disons pas que Irénée, nous ne le connaissons pas, une polémique contre la gnose. Alors évidemment, je n'ai jamais lu Saint-Irénée parce que la gnose, maintenant, ben, la traduction des, des, des documents de Dagama, Dagamali, donc. J'ai lu les, les, les, les manuscrits Dagamadie, je ne sais pas les voir, mais je ne savais pas comment Saint-Irénée avait répondu à l'agnose. Il répond de façon magnifique. Alors l'agnose, c'est important quand même, parce que euh, c'est la première forme spontanée de christianisme, exactement comme l'arianisme est la première forme spontanée de christiologie. Vous n'avez pas réfléchi à la question, où qui c'est Jésus là bah, c'est un prophète, c'est comme mettre, euh, comme euh, Moïse. Euh, si vous n'avez pas réfléchi à la question pourquoi euh, le mal, c'est que, euh, bon, d'accord Dieu a créé le monde bon, mais euh, Satan euh, l'a rendu mauvais. Hein, et donc, euh, en fait, le créateur du monde que nous connaissons euh, n'est pas le créateur euh, le vrai. Il y a eu un autre un type qui s'est intercalé, euh, il est le Dabaoth, et qui a créé un monde mauvais. Et le euh, Christ va chercher les la goutte qui était restée de, de, du souvenir du dieu primitif euh, au sein de cet ombre de et le ramène. Donc la parabole euh, fondamentale, coupée par un euh, plancher, en quelque sorte, où le monde est mauvais en dessous, de, en dessous de, dans le creux de la parabole. Et euh, si vous oubliez ça, en disant donc, que la parabole était bonne de A à Z en quelque sorte, d'alpha à oméga, sans passer par l'horreur du sol, ou la plus du prix, comme quand même à l'armée, elle euh, bah, bah, va de choses quand même. Et l'écologie politique, effectivement, elle veut le développement soutenable, mais le quotidien de l'écologie politique, c'est de combattre les ennemis du développement soutenable. C'est-à-dire, ce qu'on engage maternel, on l'appellerait satan, ce qui dans l'autre aussi en deux formes, l'argent, le capitalisme, hein, et la technostructure, la technocratie, euh, devenue folle, hein, quelque sorte. Hein. Et euh, C'est très gênant parce que, euh, j'ai presque fini, c'est très gênant parce que, on arrive à une logique du, euh, à, à la fin, par la grâce de Dieu, tout sera prescrit. Euh, c'est euh, pas c'est plus de l'irréisme, c'est l'irénisme. Donc on, il est très important de réfléchir à le mal, Satan ou pas, etc., dans le monde. Et, et, et c'est énorme raté qu'a été la capacité en place, enfin, une euh, de l'Église catholique à penser la Shoah euh, continue à poser sur nous. Bon, pas, à sur nous. C'est-à-dire que autant Jonas, qui était à la fois un spécialiste de la gnose, un des grands théoriciens de l'écologie, a pensé Dieu après la Shoah. Comment penser Dieu qui a laissé faire ça, autant on a l'impression que ça n'a pas existé, en tout cas avec l'importance de son texte, euh, Dieu après Auschwitz, euh, chez Jonas. Et dernier dernier obstacle.. Pas la dernière limite, euh, la chair, le sexe. Ah, écoutez, euh, on ne peut pas s'arrêter à l'idée que euh, les animaux ne sont pas les machines. On redécouvre les végétaux, les oiseaux, etc. On découvre que les animaux ne sont pas les machines, alors les autres corps. Hein euh, le péché de chair, les personnes du sexe qu'est-ce qu'elles deviennent dans l'écologie intégrale On va poser la question. Hein si le féminisme utilisé est une composante constitutive de l'écologie politique en Europe, pas seulement dans les pays protestants, mais également dans les pays catholiques, il y a une raison. Il y a une raison. On a cessé de considérer les étoiles comme des machines. On a compris alors que c'était pas le système des hormones qui faisait que les, les, les cerfs bramaient puis allaient s'affronter à toute corne pour couvrir une femelle de façon à reproduire l'espèce. On a compris que les bonodos, d'accord, faisaient l'amour pour plaisir. Mais tous les animaux, enfin vous avez tous des la plupart d'entre vous ont des animaux familiers chez vous. Donc la libido chez les animaux, la ronde de caresses, tout le monde le connaît. Est-ce que je suis un fidèle à ma compagne quand je caresse ma chatte euh, Oui. C'est un seul ce sujet. Euh, et à partir du moment où on répond ben bah non, est-ce que je suis un fidèle euh, quand une collègue militante ou académique me t'encélèbre à la fin du règne d'une discussion euh, ou on, on t'aime dans son lit Et toutes ces questions-là, où est l'amour, euh, est-ce que c'est de répondre à oui Ou est-ce que c'est de répondre à non de, de C'est une véritable question qui doit être traitée dans le cadre de, de, de, de, de l'écologie intégrale, mais qui, demande, mais qui demande le mot de bouquin. Enfin, et je suis absolument sûr que vous allez trouver hein, les, les racines pour bon, la pensée, euh, le plaisir et le désir dans la tradition catholique. <rire> On m'avez parlé tout à l'heure de Marie je pensais, je pense que vous parliez bien évidemment de marie Madeleine. <rire> Alors, Fiel est dans les églises, partout. Euh, oui, effectivement. Donc, il euh, existe euh, la, pensée, le, la pensée de, de la joie. Gaudriol euh, a la même racine que son Gaudium. Voilà, et toi, ça vous fait beaucoup de gocadien. <rire> Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Moi, j'aime bien écouter Alain parce qu'il y a un, un côté rafraîchissant pour un théologien d'avoir une sorte de, de, de, de miroir, je ne vais pas dire déformant, mais en tout cas, oblique, qui renvoie de côté des, des choses de notre propre tradition qui, qui donnent à penser, qui, donne, qui nous invitent à revenir à, pour redéfinir les choses. Et c'est vrai, il a raison, on avait une discussion sur la place de l'augustinisme. C'est la place du scotisme et c'est vrai que ce chapitre que j'ai mis là, c'était pas une réponse directe à Alain, mais en tout cas ça faisait vraiment partie de, de, des enjeux de, de ce type de discussion que nous pouvons avoir. Euh, je, ben je, nous avons un petit quart d'heure pour, pour discuter avec lui et j'espère qu'il y a quelques questions et interpellations, réactions euh, enthousiastes ou passionnées qui, qui pourraient se révéler. Le problème de l'écologie politique est un problème évidemment grave. On s'en occupe sérieusement et qu'il n'y a personne qui existe actuellement, en France en tout cas, au gouvernement qui soit un écologiste. En, euh, en Europe, c'est relativement euh, peu. Dans le monde, il y en a quelques-uns qui sont carrément dans, dans le cas inverse. Et là, il me semble qu'il y a un problème de communication de la part des, des écologistes, ceux qui se présentent à l'élection, euh, pour que les gens arrivent jusqu'à mettre un bulletin dans le nom pour leur dire oui. Et pour moi, un de ces problèmes, vous l'avez euh, évoqué, c'est l'écologie intégrale. On comprend plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que l'écologie est-ce qu'on comprend ça, cette image de Saint-François Est-ce que la tradition catholique, si on dit qu'au centre, il y a l'image de Saint-François, c'est quand même le rappel d'une phrase de l'évangile, laisse-la, tout est bien, et puis viens suivre l'église, dès qu'elle est arrivée au pouvoir, et même dès le deuxième siècle, a passé le plus clair de son temps à dire comment contourner cette phrase-là. On a inventé les histoires que le chameau dans l'aiguille, c'était tout simplement le, nom, le surnom d'une porte de Jérusalem. Enfin, que le chameau, il y avait quand même à passé, donc les riches peuvent très bien rester rentrés dans le royaume des cieux avec leur bardard. Bon. Les riches, en ce moment, emmènent la planète, la planète ou au astres. Et un des points, pour ça que j'ai insisté sur le fait que oui, c'est formidable la filiation, euh, disons, de, de, de Irénée jusqu'à euh, la Doucie, euh, mais vous ne pas oublier euh, Augustin, etc. C'est-à-dire que la, euh, Satan est maître de la Terre et Satan peut gagner. C'est-à-dire que l'écologie va. Ben, dans ce que dit hans Jonas à ce que euh, Dieu, le, le fond, son texte commence par cette phrase extraordinaire, le fond divin de l'être fit au commencement, s'est euh, abandonné au commencement, au hasard euh, du, du devenir. Ce que dit l'Altap là, là aussi, hein, il dit bien que la création peut échouer. Les écologistes sont ceux qui, depuis 40 ans, sont peut-être les plus conscients que la création peut échouer ça que nous avons accueilli avec soulagement extraordinaire l'arrivée du pape. En se rendant bien compte qu'il avait pas toute l'église avec nous. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe J'ai je... eu une discussion dans le cadre de la, des semaines sociales de France, là, à euh, On me demandait pourquoi l'écologie ça ne marche pas. Dit, pourquoi, pourquoi le Christ n'a pas convaincu euh, il importait la vie éternelle, donc nous pas du tout, on Au moins la fin de la vie sera moins mois désagréable euh, grâce à l'écologie euh, il, il fallait aimer son prochain comme soi-même. Alors, nous, alors, on arrive en disant, non seulement vous devez aimer votre prochain comme soi-même, euh, mais également tous les animaux, toutes les plantes, etc., etc., sur peut-être le virus du ciel. Bon, euh, c'était pas... pas facile, hein. Et euh, le euh, l'évangile n'est pas l'évangile d'ailleurs, oui c'est un évangile euh, le pauvre, le riche qui vient et qui s'éloigna qui parce qu'il avait de grands biens ben c'est ce qu'on a tous les jours au moment de voter écologiste et c'est pas des grands biens souvent, hein, donc dans des gilets jaunes mais c'est déjà quelque chose or, au niveau actuel de consommation du gilet jaune moyen on est quand même déjà deux fois ce que peut supporter la planète. Donc, euh, imaginez faire passer ce message-là. C'est pas très rigolo. Hein. Et, euh, ça passe pas facilement. Ben, en tant que catholique, vous avez déjà cette difficulté. Ben, vous multipliez par le fait qu'on ne prend même pas la vie éternelle. Et euh, ne bon, pas grand-chose. A... Et euh, on demande... Euh, on n'a pas encore inventé euh, les trucs du genre... Mais si, monsieur, monsieur, euh, vous pouvez être empereur de Constantinople, euh, habiter à Saint-Pierre-de-Rome et être un excellent catholique. Pourquoi inventer ça, la théologie de ça Suzanne, est-ce est que l'époque, les, les écologistes de développée, n'entre pas dans le cadre, dans le millénarisme de la peur et, et pour euh, appuyer cela il y a tout un vocabulaire qui est développé, en particulier un mot que personne n'a utilisé jusqu'à maintenant dans les interventions, c'est écocide. écocide. Alors, tout à fait, euh, si j'essaie de réintroduire ce thème en disant qu'il ne faut pas oublier Saint-Augustin en passant chez René et Saint-François. C'est un problème que nous avons tout le temps. Je suis plutôt de ceux qui sont irénéistes. Hein, C'est-à-dire que euh, vous avez euh, chez les écologistes deux écoles, enfin, de, enfin il y en a Une première tension entre ceux qui utilisent le catastrophisme éclairé et ceux qui disent euh, plutôt sobriété joyeuse ça correspond à deux attitudes du militant en général les moines soldats et les, les, et les entrepreneurs ludiques bon, comme disait vrai. Ah, ah. moi je suis plutôt côté entrepreneur ludique et donc je suis plutôt Saint-François etc c'est à dire bon soyez écologiste vous verrez c'est beaucoup plus rigolo vous avez l'autre qui dit soyez écologiste sinon ça va être horrible et euh, effectivement le, la dénonciation des écocides, des écos... des écocides si la destruction des écosystèmes, etc. Et là, si vous avez regardé les manifestations de, de vendredi dernier euh, des enfants, des enfants, hein, c'est des gens plus petits que moi, hein, euh, c'était extraordinaire que la coexistence à la fois d'un langage hyper ludique et de POCA absolument effroyable. Euh, pour moi, je l'ai dit, c'est. C'est 40 ans de ma vie perdue, c'est-à-dire que, vous euh, constaté qu'on a, on a été battu pendant 40 ans, on s'est engagé dans les années 60 contre une catastrophe qu'on savait inévitable, qu'on savait encore à l'époque évitable, excusez-moi, et c'est un moment où il est devenu inévitable que ceux bah, qui vont payer se mobilisent et se mobilisent dans une mélange de, de jeux, hein, et parce que ce sont des enfants, et de conscience, intégral de ce qu'ils ont euh, bon mais je pense que c'était un peu la même chose euh, les dernières manifestations à Sarajevo avant le début du siège mon de mes genres et euh, bosniaques on voyait arriver la guerre et on n'a rien pu faire pour l'éviter ça a été la même chose avant la guerre de 14 ça a été la même chose avant la guerre de, de euh, bon là, là enfin, un peu différent, parce qu'il aurait fallu faire la guerre pour éviter dans une cas de ces était hein. Mais, elle, Tout était prévisible, en fait, tout était euh, ouais, sur ouais, les cartes, c'était sur carte pour entrer en guerre. Ouais, hein. facile, Donc compliqué. voilà. Mais, la limite fondamentale de, euh, du catastrophisme éclairé, c'est que, comme on dit Jean-Pierre Dupuis, nous savons que nous allons à la catastrophe, et nous ne le croyons. Nous, nous allons à la catastrophe, et nous ne le croyons pas. Le Brexit en ce moment c'est pareil. Vous savez le dîner dis... bon, comme ça. Moi je serais une question poser dans la continuité de votre question, mais est-ce que si les écolog écologistes n'arrivent pas à être davantage entendus, est-ce que parmi tous les partis qui sont tous un peu pollués, le parti écologiste n'est-il pas le plus pollué par les ambitions personnelles Ouh là là, on n'a jamais promis à notre adversaire de la tendance d'un côté de l'accrocher à un croc de boucher, etc. Euh, je, je peux regarder, je me suis posé la questions, vous avez raison. Bon non, c'est un, un tout petit peu pire ailleurs. Oui. Euh, moi je voulais juste souligner peut-être la difficulté de l'adhésion à un parti écologiste, c'est peut-être aussi de voir quelles sont les propositions d'ordre économique, dire quel est le modèle économique que vous proposez, parce que finalement, comme on l'a fait avec le CED, l'écologie a aussi bien sûr à voir avec l'économie, mais si ce n'est pas déjà proposé d'une manière très claire, là c'est très très flou en fait, on a bien le principe de mettre en œuvre il y a quand même une énorme littérature, à la fois des écologistes et du Parti Vert sur le modèle économique qu'ils proposent, enfin, ne serait-ce que la mienne hein je vous renvoie par exemple à mon dernier livre Green Deal Green Deal la crise du libéral productiviste et la réponse écologiste vous avez depuis, y compris la création monétaire jusqu'à au changement technologique, au changement alimentaire, au changement énergétique, etc. Vous avez quand même un panorama qui résume à peu près la pensée de 98% des écologistes en matière de, du volet économique. Je suis quand même économiste de métier. Donc, euh, euh, lorsque ce livre a été rédigé par, à l'occasion d'une conférence, je vous ai demandé pour les 20 ans d'un de, des de départements de la London School of Economics. Et euh, bon, le, la London School of Economics m'a demandé de prononcer une conférence à l'occasion de ces 20 ans sur le thème Is the Green Deal Electable Est-ce que le compromis vert est éligible Ils étaient parfaitement au courant de ce que c'était que le modèle économique des VEC. Ce mélange de l'économie marché, mais fortement régulé. Par des voies sociales et écologiques, plus un secteur public, mais fortement contrôlé par euh, les, les usagers participants à la gestion, etc., euh, plus l'économie sociale et solidaire, le tout avec une planification indicative. Enfin, on sait très bien quel serait le modèle. Euh, en tout cas, les économistes identifient très bien, notamment le, le School of Economics, et, et, et, et identifient très bien quel est le modèle des écologistes. Mais leur problème est, est-ce que c'est éligible Et c'est la question, plutôt, qui a été posée, juste avant. Hein, euh, mon livre se terminait par euh, 12 propositions pour rendre le green le Deal éligible. Ton livre était notamment, il faut que chaque arriver à présenter chaque fois le bien commun comme l'intérêt individuel. Vous n'allez pas dire à un gilet jaune, euh, arrête de rouler parce que tu es en train de tuer un enfant dans Bangladesh, dans 30 ans. Ce qui a été un peu pas le de discours des hein, pendant une longue partie de leur existence. Mais arrête de rouler au diesel parce que tu es en train de t'empoisonner toi-même, tes propres enfants. Merci, on est obligé d'arrêter de, de, de la discussion ici. On va faire la pause d'un quart d'heure. Euh, juste quelques petits rappels.